bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette mini-review sur GLG vidéo, des reviews beaucoup plus courtes, beaucoup concis et surtout pour présenter des produits bah, des fois qu'on les partenaires veulent en review veulent pas que j'achète, qu'on m'offre, tout ça tout ça, et aujourd'hui on va parler des nouveaux JBL alors les JBL c'est JBL UA pivot sport, alors UA c'est parce que c'est Under Armour sous amour, oui bah c'est une marque forcément en partenariat avec JBL, des écouteurs intra-auriculaires encore une fois pour faire du sport avec tour de coupe pas ah, mes préférés, mais on verra que quand même vachement mieux que les boss, et puis moins cher. <rire> Bon, découvrons un peu le contenu de la boîte dans la boîte on aura bien bah, nos écouteurs pas mal. on a pas mal de coussinets alors vous voyez on a des coussinets soit avec le, le truc incurvé pour mettre dans l'oreille ça c'est mes préférés soit pour ceux qui sont plutôt classique basique ça tout ça voilà, vous avez des, des coussinets que vous pouvez mettre directement dans l'oreille on a également une petite pochette comme ça alors bon elle casse pas rien mais elle est un peu en plastique et tout silicone bien avec une petite fermeture éclair avec logoté sous amour J'aime bien là, faire celle-là, ça, ça, ça va devenir Marie Curran Joy, voilà, et il y a un câble micro USB que j'ai déjà perdu, parce que j'en ai plein, et voilà, je les stocke, je fais une collection. Bon, un des gros points forts, c'est JBL par rapport à ce qu'on a vu avec nos boss, c'est bien évidemment le contour d'oreille. Alors ça, on va me dire, ouais, moi j'arrive pas parce que j'ai pas, voilà, on n'a pas tous les oreilles qui vont bien avec les écouteurs, hein, encore une fois, et ou l'inverse. Là, il y a un tour d'oreille et tout que tu pourras mettre directement ben voilà, autour de l'oreille, ça c'est pas mal. Plus la possibilité de mettre un petit peu comme les boss, un système que je trouve vraiment génial, c'est la possibilité de mettre ici dans l'intérieur de l'oreille et tout. Ce qui fait qu'on a un confort qui est optimal. C'est-à-dire non seulement on prend le tour de l'oreille, mais ensuite on le met dans l'oreille et on prend un petit peu. Vous voyez un petit peu dans, dans, dans les rainures et tout un peu ici, je sais pas comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire. Ça servira pour la prochaine fois. Et on a un produit qui tient super bien. Voilà, on le met dans l'oreille et tout avec le double. Alors encore une fois, si vous aimez pas ce chose là, vous pouvez mettre, vous avez vu on, les petits coussinets classiques. Après, je sais pas si on peut enlever le, le dossier. Apparemment non. Mais voilà, c'est vraiment quasiment dire, en, dans le cadre des de pour des écouteurs, oui. Et pour faire du sport, encore euh, oui, oui. Oui, oui, mon gamin adorait ça, ça m'a rendu fou. Bon, également, sur nos écouteurs, une télécommande, bien évidemment, avec un bouton euh, Play, Pause ou Power On Off, encore une fois. Bouton Volume Plus et bouton Volume Moins. Si tu appuies deux fois sur Plus, chanson d'après. Deux fois sur Moins, chanson d'avant. Ça, c'est vraiment génial. Et euh, voilà la connectique micro-USB. Alors bon, c'est un peu la loose, hein, c'est encore une fois de la micro-USB. Je peux récupérer mon cap des boss, voilà. Bon, c'est un peu la loose, mais enfin bon, après, voilà. Et on a un bouton, en fait, qui permet de commuter. Alors, ce bouton, il a deux fonctions très intéressantes. Un, il a la fonction Bionic hearing, comme il dit. Ça veut dire que, par exemple, euh, tu es là, en train de marcher, quelqu'un veut te parler tu appuies une fois dessus, ça va automatiquement réduire le volume de la musique et ça va mettre le mode aware. Ça veut dire que si on veut discuter avec quelqu'un, on demande quelque chose, hop, t'appuies dessus, ça baisse le volume et ça met le mode aware. Ça veut dire que ça prend les micros et t'entends ce qui se passe à l'extérieur. C'est parfait pour tenir une conversation. T'entends la musique très très faible, donc ça arrête quand même pas la musique, mais ça permet d'entendre ce qui se passe autour. Ça, c'est vraiment pratique. Ou sinon, enfin, alors il n'y a pas de réduction de bruit sur celui-là puisque le casque, il est tellement... il tient tellement bien dans le l'oreille et tout que déjà quand tu le mets tu n'entends plus rien <rire> voilà il est quasiment lui en réduction passive il est beaucoup plus efficace que certains ANC que j'ai vu genre tu le mets dedans ça rentre bien dans l'oreille moi j'ai mis le plus gros coussinet que le tour d'oreille et l'intérieur tu n'entends plus rien là c'est pas mal mais tu pourrais dire oui mais alors par contre j'aimerais bien entendre ce qui se passe et eh bien tu peux mettre le mode ambiant tu cliques deux fois sur le bouton du côté et dans ce cas il ouvre le mode ambiant ça veut dire que le son ne change pas mais ça ajoute le son de l'extérieur à la musique pour entendre les klaxons les gens qui parlent les gens qui crient Fruit, non, ça c'est un autre délire. Voilà, bon, les zombies et choses comme ça. Voilà, donc là, tu as vraiment pu essayer d'avoir deux modes soit ça baisse la musique et ça met le mode ambiant pour entendre quelqu'un parler ou pour tenir une conversation, soit ça met directement la musique normale et le mode ambiant pour ajouter les, les musiques ou les sons qui sont un peu alentour. J'ai es dans la forêt, tu le chant des oiseaux, tu dis j'aimerais quand même bien les entendre. Double clic dessus, hop, ça ajoute. Le son est un peu métallique, mais il n'y a pas de réduction de bruit, il n'y en a pas besoin, mais le mode ouvert, il est quasiment indispensable maintenant euh, sur les écouteurs de nouvelle génération. Bon, pour finir de te convaincre, ils sont bien aimants Bluetooth, d'accord Ils sont aimants, voilà, il y a des aimants ici. C'est rigolo, un hein, aimant pour Under Armour. Sous amour. Ok, on passe à autre chose, voilà. Donc, donc plutôt pas mal. J'ai marqué ça, ils sont IPX7. Alors, ils sont pas que IPX4, comme on a vu sur d'autres, ils sont IPX7. C'est quoi la différence bah, tu peux transpirer un peu plus, hein. Pas au-delà, comme ça et tout. Mais, voilà. C'est quand même plutôt intéressant. Encore une fois, voilà. Les aimants, les, euh, IPX7, les Bluetooth, les tout ça, tout ça, et l'autonomie. Ben oui, parce que l'autonomie, euh, 9 heures, quoi. Voilà. Alors, je sais pas si, parce que, en fait, ils ont une forme un peu chelou, hein. Vous voyez. Ils ont quand même mis beaucoup plus. Alors, ça fait un peu soupe au chou quand tu mets dans les oreilles. Il y a quand même plus de batterie que sur les autres. Autonomie, 9 heures. Alors, encore une fois, c'est 9 heures, sans la réduction de bruit, le mode, enfin, il n'y a pas de réduction de bruit, sans le mode ambiant, tout ça, tout ça. mais 9 heures d'autonomie c'est quand même vachement bien encore une fois alors la charge complète il n'y a pas marqué mais bon là en 2-3 heures c'est torché l'histoire je les trouve plutôt intéressant, même si bon ok oh, d'accord au niveau du design ça fait un peu soupe chou t'as vu oui ça fait des petites excroissances comme ça et tout alors bon c'est bon gré malgré après encore une fois faudra bien parler du son c'est le son de l'enfer c'est un son JBL on a des basses qui sont super bonnes à la limite du... c'est pas exactement le même son que Bose, et on peut pas vraiment comparer comme quoi chaque fabricant fait un peu différent mais on a de Super bonne basse, si tu joues un peu les l'égaliseur, tu vas en prendre plein les oreilles, c'est le cas de le dire. On a un bon médium et on a un aigu qui monte assez haut, encore une fois pas dans les très très hauts titi titi -tit comme ça. Mais on a un son quand pour faire du sport qui est à la limite du haut de fidélité. Ou de bonne basse, un bon dynamisme, un médium qui tape large à la limite des aigus et tout. Et moi je trouve plutôt propre et très agréable. En même temps, c'est JBL sous amour. Bon, dans les points positifs, j'aurais mis la tenue. Ils tiennent, mais extrêmement super bien. Avec leur double truc, là, c'est les meilleurs que j'ai pu tester parce que là, on est vraiment en double. Oh, putain, quand on les met comme ça, j'entends plus rien. Je m'entends plus parler. Je vais les sortir un peu, là. <rire> c'est un peu ouf. Voilà. Le son de ouf. Vraiment, pour faire du sport, c'est vraiment parfait. T'aimes un peu la musique dynamique et tout. Voilà. Pour courir, faire du sport, ça motive vraiment vachement. La télécommande qui est super complète. Encore une fois, on peut régler le volume. On peut régler la chanson, la chanson d'après, la chanson d'avant et tout. ce tout, tout, qu'on espère un petit peu comme ça. Voilà. Et en plus, voilà, le mode possibilité mode euh, réduction, hop tu rentres chez la boulangère hop tu mets le mode, ça baisse la musique, ça met le mode aware, t'as pas besoin de les enlever, tu peux tenir une conversation demandant deux baguettes, un pain au chocolat et ou une chocolatine, tu me diras voilà. et ou alors tu peux directement mettre en mode ambiant, tu cours, t'as la musique mais entends un peu ce qui se passe autour, c'est un peu plus sécur voilà, et enfin on parlera bien au moins du prix, mais ça on en parlera tout à l'heure dans les points négatifs, j'ai noté pas de réduction de bruit c'est un point négatif sur le papier. parce encore une fois, vous allez voir si vous mettez le bon coussinet que vous le mettez dans l'oreille, vous entendez plus rien. C'est vous mettez deux boules de caisse Donc là ça peut être intéressant pour écouter de la musique en mode bulle, ça va être génial ou si vraiment tu entends ce qui se passe. Et eh oui, il y a le mode transparent, double clic dessus, tu entends ce qui se passe autour. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et enfin, bon, dans les points négatifs, j'ai parlé du look. Je les trouve un petit peu, tu vois, ils sortent un petit peu de, de l'oreille comme ça et tout. Euh, blou, blou, <rire> voilà, bon, après, c'est gênant, pas gênant. C'est les écouteurs, ça va. Encore une fois, c'est tu peux dire c'est des JBL, mon pote, sous amour de Armor. Ah, bah, dans ce cas, euh, ça pardonne. Bon, on parlera bien évidemment du prix. Alors ces écouteurs ne sont plus disponibles sur Amazon France. Je vous mettrai quand même le, li le lien dans la description. Alors, je ne sais pas si parce que moi je suis depuis l'étranger ou s'il si y a des problèmes de stock et tout. Je les ai trouvés quand même sur amazon.com. Donc pas la version Europe et tout, mais enfin bon, ils peuvent vous les envoyer aussi. Le prix euh, 59 euros quoi. Voilà, voilà, 59 euros. <rire> c'est tout, je ne veux rien dire de plus. 59 balles pour faire du sport. Je veux dire, c'est pas mes préférés. On en parlera peut-être, j'ai 5 à vous présenter. Hein. Donc voilà, c'est pas mes préférés, mais il est vrai que rapport prix, ils défoncent tout. Voilà. Donc <rire> par rapport aux boss qui sont en promo à 99 euros ou à 150 balles et tout, vous voyez, ils sont quand même beaucoup plus évolués pour moi. Ils sont vraiment sympas, ils sont beaucoup plus adaptés au niveau du sport. Et je trouve qu'il y a moins de 60 balles. Ça te fera pas un deuxième trou de revolver. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces écouteurs. Voilà, je lis tous les commentaires, je mets des petits cœurs d'amour. T'as une question, bah j'essaie d'y répondre. Et puis tout ça, tout ça, voilà. T'as aimé la vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. T as aimé ne pas aimer la vidéo. Pouce en l'air, t'as pas aimé aimer la vidéo pouce en bas, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu te donnes rendez-vous dans quelques jours. J'ai 5 cartes et j'ai été contacté par Lenovo qui veut également des cartes par induction. Ils vont m'envoyer leurs 4 gammes qui partiront de 16 jusqu'à 20 euros, plus celui que j'ai, plus on a en deal avec Choc, c'est tout. Moi, je serais toi, je m'abonnerai. Il va y avoir plein de petites reviews sympas. C'est tout. Je vous remercie de passer voir. Ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts.